Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment restreindre l'accès d'un site internet grâce à une extension euh, WordPress. Donc le but du jeu c'est euh, par exemple lorsque vous travaillez à la création d'un site internet et que vous ne voulez pas que euh, le grand public puisse accéder à ce site, voir ce que vous faites dessus euh, Donc, pour un site que vous créez directement sur un hébergement et relié à un nom de domaine. Donc pour ce faire, on va donc installer et activer l'extension Restricted Site Access. Donc, Pour ce faire, je copie le slug de l'extension, puisque c'est une extension disponible sur le dépôt officiel WordPress. Comme pour toute extension, donc je clique sur Ajouter une extension. Dans le champ de recherche en haut à droite, je colle donc, le slot de l'extension, et vous voyez qu'automatiquement ça cherche, et on tombe directement sur Restricted Set Access, donc on clique sur le bouton Installer, puis sur le bouton Activer. Et donc là, l'extension est activée, et donc euh, par défaut, seules les personnes qui sont connectées euh, y ont accès. Donc si je me déconnecte, et que je vais, donc, côté visiteur, voilà, vous voyez, automatiquement, je n'ai pas accès, il me redirige vers la connexion, puisque il faut obligatoirement être connecté. Donc, je me reconnecte, donc, je retourne à l'administration, pour vous montrer les différentes options, autre. Puisque votre volonté, ce ne sera pas forcément que les personnes euh, ayant l'adresse du site euh, se, se connectent. Si c'est votre client pour lequel vous travaillez, ce n'est pas, pas forcément gênant. Euh, par contre, euh, c'est pas toujours euh, bien de laisser l'accès euh, comme ça à l'administration. Enfin, la page de connexion de l'administration, euh, notamment pour tout ce qui est spam euh, et pire pour les euh, comment je dire, les pirates. Donc, on va retourner euh, donc dans les extensions installées, dans la liste, pour accéder au réglage de l'extension. Alors, il y a un chemin plus rapide, mais je vais vous montrer quand même que là, le, le bouton réglage de restriction. Ted Site Access va vous renvoyer en fait sur les pages d'options de lecture de votre site. Donc ici dans les réglages. Donc en fait la façon la plus rapide d'y aller, c'est d'aller directement à lecture. Mais je, euh, voilà, je passe par ici pour que vous puissiez voir quand même ce qu'il en est. Et donc en fait euh, voilà, vous voyez qu'ici dans visibilité du site normalement sur un site sur lequel vous n'avez pas l'extension, vous avez juste autorisé les moteurs de recherche à indexer ce site et demander au moteur de ne pas indexer ce site euh, donc oh, voilà, vous avez en plus maintenant un message d'avertissement aucune de ces euh, options ne bloque l'accès à votre site c'est au moteur de recherche de respecter votre demande et euh, vous avez donc la nouvelle option, restreindre l'accès de ce site aux visiteurs connectés ou dont l'IP est autorisé. Donc, par défaut, c'est uniquement la première partie de la phrase. L'adresse IP est autorisée, il faut ajouter l'adresse IP ici. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter votre propre adresse IP. Voilà, vous enregistrez les modifications et donc cette fois ci si je me déconnecte ou mieux on va gagner un peu de temps je vais copier l'adresse du site et je me mets en navigation privée donc navigation privée je rappelle ctrl shift n sur euh, windows ou euh, euh, linux pour euh, les euh, Apple euh, bah, quand je sais pas qui ont Apple euh, je ne sais pas garder en mémoire mais bon, vous trouverez, et donc là vous voyez que cette fois-ci j'ai bien accès au site ainsi qu'aux différentes pages par contre quelqu'un qui n'a pas mon adresse IP va euh, tomber sur la, la page de connexion comme on a vu juste avant donc ensuite euh, vous voyez qu'ici, au niveau de la gestion euh, de la restriction pour les visiteurs, donc par défaut, on a les orientés vers l'écran de connexion de WordPress. Vous avez les rédiger vers une adresse spécifique du site et leur afficher simplement un message ou alors euh, leur afficher une page. Donc, euh, moi j'ai créé une page spécifique. Voilà celle-ci. Avec, vous avez vu, sans, sans en tête ni pied de page. Et euh, donc, du coup, je vais venir copier l'adresse. Et on va la coller ici. Donc, on clique sur Rediriger vers une adresse du site spécifique. Alors, à mon avis, euh, je pense que la traduction, elle n'est pas bonne. Ça doit être euh, les rediriger vers une adresse de site spécifique. Parce que vous voyez qu'on a les euh, deux options avec « Show them a page ». Donc, voilà. Donc, ça, c'est quand on redirige vers une page du site. Et là, c'est quand on redirige vers un autre site. Alors, je vais vous montrer euh, concrètement tout de suite. En enregistrant. Voilà. Je vais euh, virer mon adresse IP parce que sinon ça n'arrivera à rien en navigation privée, puisque j'ai la même adresse IP en navigation privée, et donc maintenant, je vais reprendre la racine du site, parce qu'automatiquement, si je vous colle la page que j'ai préparée, ça ne va pas servir à grand chose, donc copier, CTRL-SHIFT-N pour être en, en navigation privée, pardon, et vous voyez qu'il y a automatiquement une redirection vers la page que j'ai préparée où je présente les euh, offres de l'hébergement WordPress Planet Hoster avec la promo de 10%. Donc vous avez le code promo ici. Donc, euh, mais je vais vous montrer que donc si euh, on clique ici, on peut rediriger vers euh, une autre adresse. Tiens, par exemple, je suis redirigé vers mon site de traduction. Je clique sur enregistrer. À nouveau, je vais en navigation privée. Alors, pourquoi je vais en navigation privée à chaque fois Puisque par défaut, euh, lorsqu'on est connecté, on, a, on voit bien le site en entier. On n'est donc pas redirigé. Donc, c'est pour ça que je vais navigation privée. Parce que la navigation privée, euh, je ne suis plus connecté. Mais ça me fait gagner du temps par rapport à la déconnexion. Vous voyez que euh, je vais recommencer. qu'on est bien redirigé vers un autre site. Non. Navigation privée, je colle l'adresse de mon site, donc le, le site c'est gratuit.yj.fr, je valide et automatiquement c'est redirigé vers mon site de traduction que j'ai paramétré ici dans mes options. Et donc la dernière option c'est leur afficher tout simplement un message que vous pouvez personnaliser ici. J'enregistre les modifications. Je, je traduis pas, on va gagner du temps. Hein. Vous savez, vous servir d'un éditeur de, de texte, voilà, et vous aurez un message comme ceci l'accès à ce site et Donc, est restreint. Donc l'idéal, c'est quand même de construire une page avec un constructeur de page. Là, j'ai utilisé Brizy que Je vous invite à découvrir qui est comme Elementor sous forme freemium, c'est-à-dire que vous avez une partie gratuite qui peut servir, enfin, qui peut suffire à, à beaucoup d'utilisation, et vous avez une version premium, la payante. En sachant que Brizzy, euh, la version Pro, euh, bon, elle n'est pas encore euh, exceptionnelle. Euh, ce n'est que le début. Euh, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que la version définitive euh, Premium sera sortie, vous, euh, il n'y aura plus de licence euh, à vie, lifetime, euh, comme c'est le cas actuellement. Euh, donc ça sera comme euh, les mentors, il faudra payer tous les ans. Donc pour ceux qui euh, seraient intéressés... Euh, faites les, votre, vos achats maintenant avant que la version définitive premium ne, euh, ne sorte donc je vais remettre ma page euh, et on peut mettre n'importe quelle page hein, du site hein. vous voyez, il vous... automatiquement il vous propose toutes les pages du site donc là sur ce site là comme c'est un site de test j'en ai que trois. donc je vais remettre celle-ci Je clique sur Enregistrer. Juste pour vous montrer qu'en mode connecté, je vais sur le site. Voilà, j'ai bien le site. Malgré qu'il y ait la redirection qui soit paramétrée ici. Pourquoi Tout simplement parce que euh, je, euh, je suis connecté, tout simplement. Voilà. Écoutez, j'en ai maintenant terminé avec euh, ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker et à partager sur les réseaux sociaux et surtout n'oubliez pas la promo de 10% sur les hébergeurs sur les plans d'hébergement Planet Hostor pardon qui vous permettent d'avoir des sites 100% isolés et je vous rappelle que vous avez donc le code promo ici P H A majuscule P majuscule promo 10 avec le D majuscule de 10 donc ça, c'est une remise de 10% valable sur votre première facture. Allez, je vous en répète pas plus longtemps. Ciao, ciao.